Bonjour à tous Vous l'avez évidemment remarqué, la gestion de la crise sanitaire a donné lieu à de multiples analyses et commentaires. En simplifiant un peu, on peut constater l'existence de deux grandes tendances irrémédiablement opposées. Il y a d'un côté ceux qui s'informent dans les médias alternatifs, et cela accumule bon nombre d'indices dont la somme finit par démontrer, selon eux, l'existence d'un projet plus ou moins concerté de contrôle des populations au sein d'un monde globalisé. De l'autre côté, il y a ceux qui véhiculent l'information officielle et qui appuient la mise en place de toutes les mesures, même les plus liberticides. Et avec eux, il y a ceux qui s'y soumettent, sans sourciller, qu'ils les approuvent ou non d'ailleurs. Les premiers sont traités de complotistes par les seconds, D'ailleurs, on peut considérer que c'est un peu, en quelque sorte, un nouveau mot pour dire hérétique, ce qui nous ramènerait d'ailleurs symboliquement à l'époque de l'Inquisition, où tout était mis en œuvre par les tenants du pouvoir pour pouvoir faire taire les voix discordantes. Comme quoi, rien de nouveau sous le soleil. Bien, les uns et les autres forment dorénavant deux camps irréductiblement opposés. D'un côté les bons, de l'autre les méchants, et évidemment, les méchants, ce sont toujours ceux qui sont dans le camp d'en face. Ceci marque le dualisme dans lequel notre société plonge à nouveau. Et malheureusement, ce n'est pas la marque d'un progrès. Bon, certes, il n'y a pas que ces deux camps opposés. Il y a la masse de ceux qui subissent les conséquences de ces crises dans leur quotidien, sans trop à chercher, à savoir quoi en penser. Il y a aussi ceux qui tentent de distinguer le vrai du faux. Pour ma part, la formation initiale de criminologue m'amène à être attentif à l'ensemble des éléments factuels qui remontent à la surface. Mais mes activités ultérieures en matière de psychologie, de psychosociologie et de différentes sciences humaines m'amènent à utiliser quelques grilles de lecture théorique pour comprendre autrement ce qui se déroule sous nos yeux, ainsi que les enjeux visibles ou invisibles. Ces outils permettent de prendre un peu de recul, de hauteur sur l'actualité en cours et sur les situations auxquelles elles nous confrontent. Alors, comme je vous l'avais annoncé dans des précédentes vidéos, je vais laisser quelques temps de côté une découverte historique de deux œuvres de géométrie sacrée tracées sur la France, au Moyen Âge, pour vous proposer une série de vidéos présentant quelques éléments du modèle que j'avais élaboré pour mes séminaires, conférences et enseignements. Au final, nous verrons que tout ceci est lié, mais il faudra encore un peu de temps et aussi passer par l'ésotérisme. Mais ça, ce sera pour plus tard. Si ça peut vous rassurer, les éléments théoriques que je vais vous proposer ne sont pas une théorie abstraite qui présentent des hypothèses d'explication du réel issues de mes propres élucubrations. Non, il s'agit uniquement de schématisations de réalités qui sont parfaitement observables, certaines objectives, d'autres subjectives, ce qui ne m'empêche pas d'être observables, et le but de ces grilles de lecture est d'éclairer de manière structurée les composantes des complexités humaines à la fois sur le plan social et sur le plan individuel. Cela permettra également d'en comprendre la logique d'évolution car en effet, il y a bien une structure et une logique d'évolution derrière ces complexités et derrière l'apparent chaos auquel elles nous ont conduit actuellement. Vu la situation et l'importance des enjeux, je considère qu'il est essentiel d'étoffer notre compréhension de ce qui se joue sur le plan individuel et sur le plan social. Individuellement, les outils que je vais vous proposer vous aideront à y voir plus clair sur votre propre cheminement intérieur et aussi sur le sens à donner à votre cheminement dans ce monde. Sur le plan collectif, social, sociétal, une meilleure compréhension de ces phénomènes complexes permettra de mieux comprendre les crises actuelles et les perspectives de régression ou d'évolution qui s'ouvrent devant nous. Alors, si vous êtes prêts pour quelques capsules vidéo d'éclairage théorique, venez avec moi Eh bien, si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêt pour embarquer pour une aventure un peu théorique. Je vais tout de suite commencer par vous donner le plan, la structure des quelques capsules vidéo à venir avec les différents éléments dont je vous ai parlé dans mon introduction. Alors, nous allons tout d'abord passer par quelques grilles de lecture de manière à avoir les bases d'une analyse un peu plus complète par la suite. La première de ces grilles de lecture, euh, je les nomme les vagues de développement, euh, c'est en référence à ce que qu'ont choisi comme nom les auteurs de la spirale dynamique, Don Beck et Claire Graves, qui ont été repris ensuite par Ken Wilber. Et donc c'est cette spirale dynamique que je vous exposerai. Certains d'entre vous la connaissent, mais c'est un outil que je trouve extrêmement intéressant et euh, quand je l'ai découvert, au début des années 2000, il m'a permis de mettre de l'ordre dans mes pensées, dans mes outils et euh, je considère donc que c'est un peu la base de tous les schémas, les tableaux euh, que j'ai pu créer par la suite. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je commence par la spirale dynamique, qui n'est donc pas un de mes outils personnels, mais qui est celui sur lequel euh, pas mal de mes outils se sont fondés par la suite. Ensuite, nous verrons euh, les étapes de l'évolution psychosociale, comparativement les, les organisations sociales et politiques, et euh, les, les grands mots euh, de l'évolution individuelle en parallèle. On va appeler ce, ce tableau-là les mots en isme, quelque part. Après quoi, ce sera une autre capsule, euh, j'aborderai des outils qui me sont plus personnels, euh, à travers lesquels je vous présenterai de façon schématique ce que je nomme les forces du vivant. Vous verrez que cet outil découle des deux précédents, mais avec une orientation un peu différente, et qui permet de mieux se représenter euh, nos fonctionnements intérieurs et la façon dont différentes forces du vivant interagissent à l'intérieur de notre psyché l'étape suivante m'amènera à revisiter les étapes de l'évolution technologique et de constater qu'à chaque révolution technologique a correspondu une évolution de paradigme une évolution de mentalité et nous verrons donc un ensemble de mots clés qui permettent de distinguer les étapes entre elles et ceci nous permettra également de mesurer le fossé euh, auquel nous sommes confrontés actuellement pour franchir une nouvelle étape. Que la révolution technologique euh, à laquelle nous sommes confrontés depuis quelques décennies, donc euh, l'informatique, les réseaux, Internet, euh, qui, qui favorisent euh, la, la globalisation, euh, ont des enjeux euh, qui sont très différents de ceux des révolutions précédentes. Voilà, on essaiera de mettre des mots là-dessus, qui permettra de voir euh, un peu plus précisément ces complexités et donc les pistes pour pouvoir euh, y remédier. Enfin, je croiserai l'ensemble de ces grilles-là avec euh, une représentation des stades du développement individuel. Quelle que soit l'étape du développement du monde, il y a toujours des individus qui sont à des stades de développement individuel, personnel, très différents. Enfin, de de, de stades de maturité, de stade de, de, de rapport entre l'impulsivité, la pensée, la conscience, la spiritualité. En fait, donc, chaque période a connu des êtres humains qui étaient à ces différents stades. Les comprendre a deux avantages. Le premier, c'est de permettre à, à chacun individuellement de, de mieux percevoir où il se situe, où il se situe entre quel stade il se situe. Et euh, collectivement, c'est également de se dire que, ah mais oui, d'accord, nous avons à réguler les fonctionnements d'une société en tenant compte du fait que non nous ne sommes pas tous égaux en matière de stade de développement. Je ne parle pas de légalité en droit, mais de légalité en maturité, euh, en, en croissance euh, psychospirituelle. Voilà. Donc ça, ce sera la dernière grille de lecture que je vous proposerai. À partir de quoi en croisant leurs différents éléments, je pourrais euh, revenir aux sources du chaos, c'est-à-dire avoir des éléments explicatifs, euh, donc basés sur ces différentes sciences, la hein, psychosociologie, de la sociologie, de la psychologie, de la socio-économie, un peu de prospective, voilà, différentes euh, disciplines des sciences humaines, euh, me permettront de mieux comprendre les frictions et les oppositions euh, auxquelles nous sommes confrontés, à l'intérieur de nous-mêmes et dans nos sociétés, et de comprendre donc les composantes de ce chaos, les composantes de ces complexités humaines. Ce qui m'amènera dans un dernier temps à envisager quels pourraient être les chemins de la transformation, les chemins d'une nouvelle ère, cette nouvelle ère qui s'annonce l'ère du Verseau, hein, selon les, les astronomes et les astrologues, et selon les ésotéristes. Donc euh, voilà, cette nouvelle ère euh, s'accompagne d'un certain nombre d'exigeants, de, de, de transformations, et j'en donnerai tout d'abord une, une vision globale, c'est-à-dire que le challenge sera un peu de résumer en une seule diapositive euh, l'ensemble des grilles de lecture précédentes. Bon, évidemment, ce euh, sera un mi peu... essai en tout cas. Et évidemment, le but poursuivi derrière tout ça, c'est de permettre de mieux repérer ce que sont les pistes de la transformation, les voies de la transformation, autant individuelles que sociales. Voilà. Eh bien, écoutez, en route pour cette aventure, et nous allons de ce pas attaquer la présentation de la spirale dynamique. Et pour cela, je vous donne rendez-vous dans la première vidéo de la série donc consacrée à la spirale dynamique qui sera mise en ligne tout à fait en même temps que euh, cette vidéo d'introduction euh, qui vous présente les objectifs et le contenu de cette série à venir. A tout de suite dans la vidéo sur la spirale dynamique.